Ah, le sueur d'Eden, cette couverture qui rend son porteur immortel et qui... Stop On arrête les conneries au kilomètre carré, s'il vous plaît. Hello la confrérie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue notre petite série dans laquelle je vous présente chacun des objets d'Eden. On va donc s'attaquer au suir d'Eden. Allez, jingle Avant d'attaquer cette vidéo, et si ce n'est pas déjà fait, je te conseille ma vidéo qui te présente de façon globale les fragments d'Eden et leur rôle dans l'univers Assassin's Creed. C'est une bonne introduction à la thématique abordée et te permettra de mieux comprendre ce qui est dit dans cette vidéo. Tu peux cliquer dès à présent sur le petit i en haut de ton écran pour aller la visionner. Si tu as l'habitude de cette série sur la chaîne, je pense que tu connais la phrase qui va suivre. Comme pour la plupart des fragments d'Eden, il n'existe pas un, mais plusieurs suaires d'Eden qui sont au nombre de deux pour être exact. Pour la suite de la vidéo et afin de ne pas te perdre, je vais nommer les suaires de façon distincte parlera donc de suer 1 et suer 2. Ouais, on fait toujours dans l'originalité. Aucune image n'est fournie concernant l'apparence de suer 1, mais en voici une brève description. Il serait composé d'un tissu blanc, taché de sang. La forme d'un homme torturé serait gravée sur le drap grâce à un genre de brûlure. L'église apporte un témoignage intéressant à son sujet. Le visage de l'homme sur le suer aurait changé à plusieurs reprises au cours de l'histoire. Pour suer 2, voici ce à quoi il ressemble. Il est intéressant de noter que chacun des suers est généralement rangé dans une simple boîte en bois. Concernant la petite histoire, il faut savoir que le premier suaire a vu le jour en l'an 1923 de l'ère de la première civilisation, donc pas notre ère, et a été créé par le Izu Consus. Passons donc maintenant au pouvoir, et on va d'abord parler du seul et unique point commun entre les deux suaires, lorsqu'ils sont enroulés autour d'un individu, les suaires scannent le corps de la personne à la recherche de blessures et les réparent au niveau cellulaire. Passons à présent à suaire 1, dont voici les facultés. Contrairement à la rumeur qui subsiste dans l'esprit des gens, le suaire n'est pas capable de ramener les morts à la vie. En revanche, il peut réanimer un corps à petit degré et pendant une courte durée. On va y revenir un peu après dans la vidéo, avec un petit exemple très concret. L'utilisation du suaire peut avoir des effets extrêmement pervers, en l'occurrence, ceux qui s'en servent sont victimes Type de graves hallucinations qui peuvent aller jusqu'à détruire de l'intérieur son possesseur. Comme pour le précédent point, on aura un exemple très concret dans la suite de la vidéo. Lors de la création du premier sueur, Consus décida d'enfermer sa conscience à l'intérieur, chose qui lui permettait de rentrer en contact avec son porteur d'une part, et d'autre part, en cas de blessure mortelle, pouvait prendre le contrôle complet de la personne jusqu'au rétablissement complet de ses blessures. En reprenant ses esprits, la personne contrôlée ne conserve aucun souvenir de ses moments de possession. On enchaîne à présent avec le seul pouvoir distinctif de sueur 2, il a une capacité de guérison supérieure à celle de SUER1, car il permet de réparer de façon quasi instantanée les blessures, mais aussi d'augmenter de manière conséquente la force physique de son porteur, grâce à la force vitale d'un opposant qu'il obtient par absorption. On va passer à l'histoire de chacun des SUER. Pour faciliter ta compréhension, je vais traiter les deux SUER de façon distincte, et dans l'ordre chronologique des événements qui les concernent. On commence donc avec SUER1. Comme énoncé un peu plus tôt dans la vidéo, cet objet a vu le jour grâce à Consus, en l'an 1923 de l'ère des Izu. Cet artefact avait pour objectif de servir d'équipement médicinal de combat pendant la guerre d'unification. Lorsque Consus voit sa mort approcher et qu'il sait que son suaire ne pourra rien contre cette fatalité, il décide de transférer sa conscience au sein de sa création. Consus s'est alors retrouvé coincé au sein du suaire sans même pouvoir communiquer avec le monde qui l'entourait, sauf dans le cas où quelqu'un portait le suaire pour une guérison. Ce suaire est resté dans le laboratoire abandonné de Consus pendant trois siècles avant que Junon ne le découvre. Junon en a pris autant que possible sur l'artefact grâce à Consus, et les traces de l'objet durant l'ère de la première civilisation s'arrêtent là. La première apparition du suaire après ces événements se localise en Grèce antique. L'objet aurait obtenu un tout autre nom, à savoir la Toison d'or. Il aurait été récupéré par un certain Jason et les Argonautes dans un arbre gardé par un dragon. Le suaire fait de nouveau éruption en Rome antique, où il est en possession des assassins de Rome. Après le suicide de Brutus en 42 avant Jésus-Christ, la confrérie cherche à le réanimer. Bien que redoutant les pouvoirs de l'objet car ne s'en étant jamais servi auparavant, les assassins en le corps de Brutus avec le suaire. Le cadavre ouvrit les yeux et bougea les bras, toutefois il ne respirait pas et ne réagissait pas non plus au toucher. Le corps finit par s'immobiliser à nouveau, comme dans une seconde mort. Après quoi, le suaire aurait été en contact avec Jésus-Christ qui le conserva et grâce auquel il produisit de nombreux miracles, tels que la guérison des malades. L'ordre des anciens entendit parler des miracles réalisés par Jésus et décida d'enquêter sur ses disciples pour en apprendre davantage sur la source de ce pouvoir. Après la trahison de l'un de ses disciples, Jésus fut arrêté par les Romains et cru pendant que l'Ordre des Anciens s'emparèrent de l'artefact. Les fidèles disciples de Jésus n'abandonnèrent pas leur maître à son sort. Il parvint à récupérer le suaire et s'en servit pour guérir Jésus au bord de la mort, ce qui lui valut le terme d'une véritable résurrection. Pendant la Renaissance, au XIVe siècle, le suaire tombe entre les mains de Geoffroy de Charny, un templier de la branche française. Le fragment lui fut rapidement volé par les assassins de Monterigioni en remplaçant l'objet par une réplique. De retour à Monterigioni, Renato Auditore, l'arrière-grand-père d'Ezio, fait dissimuler l'objet dans la ville, Grâce à des allogations de fraude, de faux documents d'église et la création d'une partie souterraine pour y entreposer le suaire. C'est en 1454 que les Templiers découvrent l'emplacement du suaire. Grâce à l'aide de la ville de Florence, une attaque est lancée contre Monterigioni. Mario a auditoré et ses alliés parviennent à repousser l'attaque et apprennent de la bouche d'un espion ennemi que l'attaque était en réalité une tentative pour accéder à quelque chose caché sous la ville. Intrigué par ses aveux, Mario s'entoure d'une équipe d'architectes et d'historiens pour trouver des documents parlant de l'artefact mais n'en trouvèrent que de vagues références. Après de longues recherches, ils finirent par découvrir une entrée cachée dans un mur de la ville conduisant dans un étroit couloir rempli de pièges. Au fil de leur avancée dans le chemin de nombreux hommes perdirent la vie. Mario lui-même ne s'en sortit pas indemne puisqu'une pendule oscillant lui creva son œil gauche. Les survivants de cette avancée atteignirent la dernière pièce des catacombes où se trouvait une simple boîte en bois. Toutes les personnes présentes dans la pièce entendirent des voix qui leur promettaient de guérir toutes leurs blessures. Mario interdit alors à ses hommes d'ouvrir ou de toucher la boîte, ce qui lui valut une mutinerie générale. Le commandant fut dans l'obligation d'éliminer ses hommes demain. Il retourna ensuite à la surface de la ville avec le peu de force qui lui restait, en ignorant les voix émanant de la boîte. Effrayé par le pouvoir du fragment d'Eden, Mario contacta son frère Giovanni Auditore, qui emmena l'objet loin de Monterigioni. En 1498, un assassin répondant au nom de Perotto Calderon était infiltré en tant qu'espion dans les rangs de la famille Borgia. Pendant ce laps de temps, Calderon tomba amoureux de la Templière Lucrezia Borgia, avec qui il eut un fils. Malheureusement, le bébé était né avec de sérieuses déformations et serait amené à mourir en quelques jours. Connexant l'existence du suaire entre les mains de la confrérie, il se précipita chez le gardien de l'artefact Rinaldo Vittori. Refusant de le laisser utiliser le suaire, Perotto élimina un grand nombre de ses frères assassins et s'empara du suaire avec lequel il put guérir son fils. Plus tard, Perotto fut exécuté pour avoir violé le credo. En 1509, le suaire se retrouva alors entre les mains du commandant Nicolo di Pitigliano, qu'il aurait récupéré dans la bataille d'Agnadeio. En 1510, la confrérie des assassins envoya Francesco Vecchelio récupérer le fragment d'Eden en éliminant Pitigliano. Dans sa tentative d'assassinat, Vecchelio frappa le, le commandant d'un coup mortel auquel il survécut grâce au suaire vers lequel il parvint à se traîner malgré ses blessures. Échappant à l'assassin et souhaitant guérir totalement de ses blessures, Pitigliano s'enveloppe complètement dans l'étoffe. C'est alors que l'artefact se retourne contre lui et détruit son corps. Finissant le travail de Vecchelio tout seul, l'assassin n'eut plus qu'à récupérer le suaire. Terminé pour la Renaissance, on se dirige maintenant vers le 19e siècle où un certain William Roberts Woodman aurait été en contact avec le suaire mais rien d'extraordinaire. La trace suivante remonte au 24 décembre 1944, le templier Kate Scipione est envoyé à Milan afin d'acheter un objet se présentant comme étant le suer. Malgré des conditions un peu douteuses, Scipione rencontre la famille Bagoutiani. À la grande surprise de l'agent, le suaire était bien authentique. Pour confirmer son identité, Scipione utilisa un porte-clés ayant le logo d'Abstergo et qui devait vibrer si on l'approchait du suaire, ce qui fut le cas. L'objet est donc ramené à Abstergo et donc au templier. En 2011, le suaire est entre les Main du scientifique templier Alvaro Grammatica, dont les recherches consistent à séquencer de manière totale un génome de la première civilisation. Le scientifique se rend rapidement compte que la conscience de Consus est enfermée dans le suaire. Durant les trois années suivantes, Alvaro collabore avec deux autres agents templiers du nom de Isabelle Ardan et Violette D'Acosta afin de communiquer avec Consus. Pour cela, il frappait mortellement D'Acosta, puis se servait du suaire pour guérir ses blessures et parler avec le Izu. Le fragment est finalement réduit en poussière lorsque le laboratoire parisien dans lequel il se trouvait et détruit par les assassins. Bon, ça fait beaucoup de choses pour le premier suaire, mais reste là, on doit encore parler du deuxième et de son histoire, qui devrait certainement te paraître plus familière. La première trace de ce suaire est tout à fait récente, puisque la plus ancienne est datée de 1722. C'est l'assassin Edward Kenway qui le découvre lors de ses voyages. Après sa découverte, il le cache dans la tour de Londres et laisse des indices sur son emplacement dans son journal au cas où les assassins aient besoin de le récupérer plus tard. Après la mort d'Edward, le suaire fut découvert par le prince Albert et est alors transféré dans une crypte spécialement construite pour l'occasion sous le palais de Bunkingham. En 1868, l'artefact est trouvé par le maître templier Crawford Stike, qui ne le conserva que très peu de temps puisque les jumeaux Fry et Henry Green engagèrent un combat avec le templier où il finit par trouver la mort. Le suaire est alors remis à sa place. Le suaire ne donne aucun signe de vie jusqu'en 2015 lorsqu'une équipe d'assassins composée de Sean Hastings, Rebecca Crane, Galina Voronina et un initié parviennent à le localiser en revivant les mémoires génétiques des jumeaux Fry. Un combat s'engage dans la crypte entre la faction des assassins et celle des Templiers, composés d'Isabelle Ardent, Haute Sauberg et Violette d'Acosta. Ce sont les Templiers qui l'emportent et repartent avec l'artefact qui est remis à Alvaro Gramatica, toujours dans l'objectif de séquencer complètement un génome de Izu via le projet Phoenix. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, de me lâcher un petit like, de la partager pour la faire connaître à un plus grand nombre, et je vous invite également à aller voir mes anciennes vidéos sur les objets d'Eden si vous ne les avez pas toutes vues. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Auré. En direct de la C-expérience prenez soin de vous et bye tout le monde